Bonjour à tous, je suis Karine Gullner, praticienne en hypnose, énergéticienne et praticienne en orthobionomie. C'est une technique basée sur l'ostéopathie. Ça fait 15 ans que j'exerce ce métier en thérapie individuelle et maintenant deux ans que je forme des personnes à l'hypnose énergétique. Alors, quel est l'intérêt de se former à l'hypnose Alors, il y a beaucoup de formations d'hypnose actuellement. Il y a des possibilités d'être Hypno euh, thérapeute en hypnose en milieu hospitalier pour gérer la douleur, il y a des possibilités d'être thérapeute euh, en cabinet individuel Et il y a aussi des techniques d'hypnose plus énergétiques qui vont permettre d'aller lire dans l'inconscient les problématiques. Moi c'est cette méthode-là que je propose, euh, je cherche à... parce que je me suis rendu compte en, en pratiquant euh, sur le corps pendant de nombreuses années des techniques de libération ostéomusculaire, qu'il était intéressant de pouvoir décoder les blocages émotionnels liés au corps et également de pouvoir débloquer les blocages émotionnels ou énergétiques de la personne. Et euh, aller lire l'inconscient en fait, apprendre à lire l'inconscient et les blocages dans l'inconscient. Alors l'inconscient c'est quoi C'est ce que vous ne connaissez pas de vous, c'est ce que vous avez créé depuis que vous êtes né, peut-être même avant votre conception dans le ventre de votre mère. Et, euh, et bien c'est tout ce qui est là, caché, la partie cachée de l'iceberg, la partie cachée de votre vie, la partie que vous ne découvrez que lorsque vous la faites lire par un thérapeute. Alors il y a différentes strates dans l'inconscient, il y a l'inconscient individuel et il y a l'inconscient collectif et familial et l'inconscient collectif général, c'est-à-dire toutes les informations que vous percevez en regardant un livre, en lisant euh, une histoire, en, en entendant quelqu'un parler de croyances, etc. Donc euh, il peut y avoir de nombreux blocages et euh, l'hypnose que je propose permet justement d'aller chercher tous ces différents blocages dans les différentes strates ou dans les différentes structures de l'inconscient. Donc c'est une hypnose énergétique, pourquoi Parce qu'elle est très intuitive, c'est le thérapeute qui se met en liaison avec euh, le, la personne qui est en face de lui, et la personne n'est pas forcément hypnotisée, c'est-à-dire que le thérapeute apprend à lire dans les blocages de l'inconscient et de l'émotionnel et du corps de la personne en face de lui. C'est cette méthode-là que je propose, elle est plus variée que, enfin pour moi personnellement, hein, ça m'appelait plus, après chaque technique a, a ses euh, valeurs et est utile pour euh, les thérapeutes. Mais moi c'est ce qui m'appelait le plus parce que je me suis rendu compte qu'en allant euh, intuitivement relâcher les, les blocages des personnes, eh bien j'avais plus de résultats et, et mes patients étaient plus euh, contents. Donc euh, je forme à cette technique d'apprentissage intuitive. Euh, J'ai plusieurs modules de formation euh, pour y pouvoir y arriver mais je forme également à une hypnose plus classique qui va proposer des protocoles émotionnels, des protocoles de compréhension comment fonctionne l'inconscient. Mais dans l'ensemble, au final euh, de cette formation, l'objectif c'est de vous emmener à cette hypnose intuitive. Alors, il y a beaucoup de protocoles au départ qui sont donnés qui vous permettront d'exercer très très vite avec des protocoles types, c'est à dire il suffit de, de relire ces séances et d'avancer vous pouvez les pratiquer en individuel dans votre cabinet avec des personnes en individuel vous pouvez aussi pratiquer ces protocoles en groupe donc c'est à dire avoir plusieurs personnes autour de vous et pratiquer ces protocoles mais vous pouvez aussi euh, euh, apprendre à devenir plus intuitif dans la lecture de l'inconscient et donc travailler même à distance avec vos patients et ne pas forcément les avoir dans votre cabinet voilà l'avantage de la formation d'hypnose que je propose et vous pouvez la retrouver sur mon site karinegulner.com karine, c-a-r-i-n-e, gulner, karine, C -A -R -I -N -E, g u l d n e -R, .com. Voilà, je vous souhaite de bien visualiser cette formation, d'en trouver beaucoup d'intérêt. Sachez qu'elle est également finançable par les OPCA Formation si vous êtes en tant qu'auto-entrepreneur ou si vous êtes en reconversion professionnelle dans votre entreprise en tant que salarié ou si vous êtes tout simplement à avoir envie de suivre une formation pour vous libérer personnellement. Car pendant ce stage, pendant cette formation, vous allez avoir beaucoup de séances qui seront pratiquées les uns et sur les autres. Et il y a vraiment aussi la possibilité de suivre ce stage comme un stage de développement personnel, c'est-à-dire aller libérer vos propres blocages dans votre vie. Voilà, je vous souhaite beaucoup de plaisir à aller visualiser le détail de cette formation. Elle est accessible sous module par module pour ceux qui le préfèrent. Mais comme c'est une formation longue, si vous voulez bénéficier d'un plus grand remboursement, c'est plus intéressant pour vous de vous inscrire à tous les modules car vous aurez la totalité quasiment du remboursement de proposer selon certains OPCA s'ils si sont d'accord de financer le, la formation au total. Donc euh, voilà, je vous invite à, à vous inscrire sur mon site internet pour recevoir les mails qui expliquent un peu plus cette formation. Et euh, bénéficier éventuellement d'un remboursement. À bientôt!